Bonjour, je vous présente aujourd'hui notre projet de rénovation de façade. Donc on a prévu de repeindre les murs et les menuiseries. L'idée étant de garder l'authenticité de la façade qui est assez ancienne. Pour les murs, qui n'avaient jamais été peints à l'exception d'un mur peint en bleu sur le côté de la façade, on a choisi la peinture façade V33, climat extrême, dans sa teinte meulière, donc c'est un blanc cassé. C'est une peinture monocouche, on verra ce que ça donnera à l'utilisation. Et euh, Vous trouvez à l'arrière du pot plusieurs euh, consignes d'utilisation pour euh, faciliter l'application. Sur la préparation des surfaces, on a principalement euh, alors essayé de passer au karcher, ce qui ne fonctionnait pas très bien. Donc Au final, on a brossé avec une brosse en fer à la fois le mur peint en bleu et euh, le mur qui n'avait jamais été peint dans une, euh, un mélange de ciment et de gravillon. On a également réparé les, les fissures au ciment avant la peinture. Concernant le matériel, on a choisi de travailler au petit rouleau à poils longs, principalement parce que c'est moins lourd que le gros rouleau, et euh, on a rempli les, les petites roues, les aspérités qui restaient ensuite au gros pinceau. je vous montre ce que ça donne après une première application du produit. On voit qu'il reste pas mal de petits trous. Le, le pot indique qu'on peut diluer la peinture pour la première application pour que l'application la, soit plus facile. Euh, C'est pas ce qu'on a fait, mais du coup on a fait euh, disons une couche et demie puisqu'on a fait une première application au rouleau et ensuite une deuxième euh, un peu dans la foulée pour, euh, pour remplir les, les petits trous qui restaient. Voilà le rez-de-chaussée terminé avec déjà une, une belle progression en termes de luminosité. Et on a pu entamer ensuite le deuxième étage. Donc en gros, pour faire chacun des deux étages, il nous a fallu une journée à trois avec euh, l'ensemble voilà, le, des surfaces, y compris les gouttières. Et voilà la touche finale. Donc on voit que c'est une façade beaucoup plus propre et plus lumineuse et aussi mieux protégée puisqu'on a, on a pu réparer les fissures. Avec un avant-après quand même assez spectaculaire. Donc merci, à v 33